Bon, allez, k -k -k je sais pas ce que tu attends là Bonjour tout le monde J'espère que vous allez tous bien Que votre rentrée s'est super bien passée Que vous vous entendez bien avec vos nouveaux copains Que vous vous entendez bien Avec vos... vos Les nouvelles personnes que vous avez rencontrées Que ce soit à la haute école Que ce soit au secondaire Ou en primaire Anyway, peu importe J'espère en tout cas que vous allez bien Et que votre famille se porte bien Que tout le monde va bien je fais cette petite vidéo pour un peu vous mettre au courant de ma petite vie actuellement. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai créé une chaîne YouTube au mois de novembre. J'ai fait quelques petites vidéos que moi personnellement ça m'a plu, ça m'amuse. Ce qui fait qu'il m'a fait réfléchir dans ce que je faisais avant et dans ce que j'aimerais faire. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le monde de YouTube, j'ai bien aimé le monde du montage, donc je compte continuer. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté un, petit, un certain petit moment de faire des vidéos parce que je n'avais plus le temps avant je travaillais. Au jour d'aujourd'hui je retourne à l'école. Je reprends mes études. Bah, vous voyez un peu au fond mon organisation, parce que j'apprends aussi à être organisée, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Moi, c'est Olé, Olé, Olé, Olé. Alors, non, cette année, je me suis dit non. Kéke, -ké, cette année, tu es organisée, cette année, tu fais le. Tu... tu deviens la meilleure personne que tu puisses être, tu deviens la meilleure version de toi-même. Avec ça, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le jour d'aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix, euh, je suis en paix à l'intérieur de moi. Tout va bien dans ma vie. Mais voilà, ce qui a changé, c'est que je ne travaille plus. Je vais me consacrer à faire des petites vidéos sur YouTube. J'espère que ça vous, ça va vous plaire et euh, que vous allez me suivre pendant mon petit parcours sur YouTube. Je ne fais pas ça pour faire le buzz. Je ne fais pas ça pour que, euh, oui. Euh, non, il y a la métisse du quartier qui non, pas du tout euh, je fais ça parce que ça me plaît je fais ça parce que j'ai goûté un peu de ce qui était Youtube ça m'a plu, du coup j'aimerais continuer, ça s'arrête là si vous me portez la force je vous remercie du fond de mon cœur, vraiment, j'ai eu des petits messages et tout, franchement ça me fait super plaisir même que ce soit un ou deux c'est pas grave c'est pas grave, le plus important ici c'est que vous aimez bien ce que je fais et moi j'aime bien ce que vous me dites votre good vibes franchement je la prends de ouf je la prends de ouf, vous me voyez très calme pendant cette vidéo parce que c'est vrai que dans les anciennes vidéos j'étais un peu agitée, vous me voyez un peu calme j'essaye de, de me canaliser tant que personne tant qu'être humain, tant que femme de me canaliser et d'être bien moi-même, si vous le savez en tout cas, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fais une diète. J'aurais grave aimé faire cette vidéo en train de manger un snack ou un McDo ou même une pizza. J'aurais adoré faire cette vidéo comme ça, mais c'est pas possible parce que j'ai trop grossi et du coup bah, j'ai repris, le, enfin, je fais du sport. Je vais à la salle du sport. oui. Je canalise ma bouche. Parce que moi je suis quelqu'un que j'aime trop manger. Je canalise ma bouche. Et pour l'instant je vois des petits résultats qui me plaisent. Et puis euh, voilà. Franchement si vous avez des questions. Par rapport à mon évolution. Comment est-ce que je fais ma diète et tout. N'hésitez pas. Si vous voulez une petite vidéo aussi. N'hésitez pas. Pardon si vous voulez aussi une petite routine. Ou quoi euh, sur Youtube. Sport et tout. N'hésitez pas. Franchement. Je suis, pour, euh, je suis partante pour toutes vos idées Et euh, puis voilà J'espère vraiment que Ça ne sera pas Juste une bienvenue comme ça Je fais cette vidéo aussi pour euh, Voilà pour réintroduire ma chaîne Parce que je compte vraiment la reprendre en main De faire des, des choses qui me plaisent à moi déjà Certes qui vous plaisent à vous aussi Mais c'est moi qui fais les vidéos C'est moi qui les filme et c'est moi qui, qui fais le montage donc la vidéo doit surtout me plaire à moi, personnellement euh, je vais aussi vous faire des, des petits euh, pas des petites vidéos développement personnel, mais au fur et à mesure vous allez voir un peu mon évolution en tant que personne, si ça peut vous aider aussi à évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain franchement ça quoi demander de plus vraiment quoi demander de plus moi si j'ai aussi quelque chose à vous dire c'est que je ne veux pas que ma chaîne youtube elle soit genre une catégorie oui non elle fait que ça elle fait que ça, elle fait que ça, non moi j'aimerais faire de tout, j'aimerais parler de tout euh, que ce soit d'amour, que ce soit de problèmes, que ce soit de euh, comérage bien sûr tout restera anonyme. mais voilà franchement j'ai repris mes études et mes études c'est en rapport avec tout ce qui est les réseaux et euh, pour l'instant ça me plaît bien, je suis bien là où je suis, je me sens bien. Euh, tout va très bien. Dieu merci. Parce que oui, je suis croyante. Dieu merci vraiment. Voilà, je touche tous les bons mondes parce que bon on connaît les, les yeux là. Donc je touche du bois. Euh, je suis aussi en train de refaire ma chambre. Donc si ça vous plaît si vous souhaitez, bah, je vous ferai un rond-tour quand ça sera fini. Quand je serai satisfaite de ma chambre je vous ferai un rond tour si vous le souhaitez mais voilà franchement merci merci parce que il y a quand même des personnes, des petites personnes qui m'ont envoyé des messages et tout qui me disaient oui lâche pas et tout franchement des encouragements de fou malades et voilà je reviens en force et je vais faire des choses qui me plaisent et euh, voilà si vous êtes là pour me donner la force jusqu'au bout bah, vous êtes les bienvenus et sinon vous êtes quand même les bienvenus avec moi, ah et aussi j'ai changé j'ai changé la le nom de ma chaîne Youtube je l'ai changé parce que je trouvais que ça faisait pas enfantin mais voilà, c'était pas moi c'était pas moi et du coup là je trouve que ça me représente bien c'est le petit initial de mon prénom, parce que oui j'ai pas encore dit que mon prénom après, bon je suppose que les personnes qui regardent mes petites vidéos me connaissent déjà mais voilà si vous avez d'autres questions par rapport à ma vie personnelle ou par rapport à n'importe quoi, franchement, ça est bien. Si vous avez des petits ragots, hein, des petites choses nous on Des petites choses à dire, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment. N'hésitez pas. Je suis de retour sur les réseaux, même si je ne suis pas partie sur Instagram. Mais je suis réactive sur les réseaux, je suis là. Et voilà Je vous fais des gros bisous parce que si c'est Il est quelle heure là Allez il est 21h55 euh, Je voulais la filmer plus tôt mais bon les choses, La vie a fait que C'est pas grave Je vous souhaite une bonne Fin de journée parce que je vais la poster euh, Dans quelques jours, en journée Je vous souhaite une bonne journée à vous Soyez active et suivez moi Sur Instagram je vais mettre ici quelque part, mais suivez-moi sur Instagram. On va faire du sport ensemble. Je vais vous encourager. Je ne suis pas coach. Comme ça, vous savez, je ne suis pas coach. Moi-même, je suis quelqu'un. Je ne suis pas coach. D'accord Mais venez faire du sport avec moi. Plus on est, plus on rit. Bisous